Euh, bonjour c'est euh, une session euh, vidéo euh, dans laquelle je vais vous expliquer comment on peut installer une application euh, et l'installer sur euh, un périphérique Android tablette ou bien euh, téléphone mobile intelligent un smartphone euh, premièrement donc euh, pour ceux qui, qui détiennent des périphériques Android euh, généralement nous on utilise le, le, le site web de Google Play en accédant à l'adresse http://play.google.com tapons sur Entrée, et vous aurez à accéder à cette page euh, une première recommandation, une première mise en attention, c'est que si vous avez déjà, avant cette, cette exécution, euh, à, si vous êtes dans votre boîte email, mail en utilisant le même navigateur et en même temps, euh, votre session euh, d'authentification euh, de google.com est ouverte, l'accès à l'application appelée google.com euh, vous fera voir votre avatar, donc euh, l'image, ou bien le petit lot qui représente l'image euh, choisie pour votre profil. Dans cette page, on peut voir que il y a une zone de recherche. Vous avez un panneau de gauche qui va vous montrer euh, les applications déjà installées sur vos périphériques, vos différents périphériques Android, type Android, et euh, les un accès vers les applications que vous pouvez acheter. Donc, euh, ceci, euh, donc, cet achat est lié un peu à votre compte, compte Google. Euh, on va supposer que l'application a installé c'est une application qui concerne certaines activités. Et par exemple, euh, anatomie. Donc, euh, sur la zone de recherche, je vais taper anatomie. En anglais ou bien en utilisant encore le français, c'est toujours la même chose. En cliquant sur... Euh, entrer, en confirmant la recherche, je vais euh, recevoir la réponse de Google qui va utiliser déjà le moteur de recherche Google en me faisant voir une liste complète de toutes les applications compatibles Android euh, à utiliser. Donc, euh, je remarque il y a une <coughs> grande foule d'applications Android parmi lesquelles je peux voir ceux qui, qui ont cette, ce petit logo avec un cercle euh, coché Ceci veut dire que cette application est déjà installée sur mon appareil Android Une application <coughs> avec euh, l'inscription gratuite ce, euh, veut dire que cette application est gratuite alors que d'autres applications euh, peuvent être euh, vues avec euh, le montant euh, du prix d'achat de l'application. On peut voir Anatronica en 3D en version pro, comme on peut voir encore des, des versions de la même application en version euh, gratuite. Euh, version pro, ceci veut dire que c'est une application à acheter. Parmi ces, ces. Je vais faire un choix. Où, ce, que, ce que je vais faire pour la, cette application est encore euh, compatible avec tout type d'application que vous pouvez. et Vous pourriez encore choisir pour l'installation. Voici l'application Free. Et la même. Et c'est la version Pro. Je vais choisir. Une donc ça va être anatomy atlas je clique sur anatomy atlas et j'attends pour un moment il faut voir que après la confirmation euh, du choix de l'application installée je peux voir le résultat euh, de la fenêtre qui va apparaître juste après le logo de l'application nom de l'application et quelques informations concernant euh, cette, cette même application. La chose la plus importante, il faut bien remarquer que l'application euh, d'après ce que Google me dit, me dit que cette application est compatible avec votre appareil. Et puisque euh, cette session de Google Play j'ai accédé à cette session euh, en, en étant euh, en accord avec un accès à ma boîte aux lettres. Vous voyez ici ma boîte aux lettres. Donc euh, c'est une session qui est un peu parallèle à la session d'accès à la boîte aux lettres. Donc euh, au serveur d'authentification qui, qui, qui connaît que maintenant je suis connecté. Euh, donc euh, il connaît quels sont les appareils Android que j'ai. Il faut bien savoir que, après l'achat d'un appareil Android, il y a cette, cette opération de, de l'enregistrement du même appareil, que ce soit de, de chez, sur le serveur Samsung par exemple, une fois un appareil Android acheté, il faut l'enregistrer, et cet enregistrement est compatible avec une adresse email. mail il est lié à une adresse email. Et ceci veut dire que euh, le, la base de données Google ou bien même de Samsung euh, reconnaissent que telle personne a euh, tel appareil Android euh, équivalent ou bien n'est ne, euh, pas équivalent à une installation d'application euh, euh, à l'avenir. La, à Donc, euh, Anatomy Atlas est compatible avec mon appareil. Je vois ici donc le bouton Installer. Je vois des captures de l'utilisation euh, de l'application Android choisie Anatomy, Anatomy Atlas. Et Je vois quelques informations qui concernent quelles sont les fonctionnalités que je peux avoir sur cette application. Un bouton Lire la suite. Je vais ouvrir donc, tout, toute la liste des fonctionnalités de la même application des avis de, du vote que les utilisateurs qui ont utilisé cette application vont donner dans ce cas là, c'est cette application sur 657 euh, vues euh, et ceux qui ont donné encore leur, leur avis cette application est notée 4,3 sur un total de, 6, de 655 donc il faut voir la qualité de l'application et les chances qu'on a à l'utiliser d'une manière un peu efficace elle est équivalente à cette notation par rapport à un total. Donc, Plus le total est grand et l'application est bien notée plus l'application elle est à choisir et à, à utiliser qu'elle soit en mode gratuit ou bien professionnel donc avec cette, cette notation ce vote je peux voir est ce que l'application a une certaine percée chez les utilisateurs euh, de la catégorie des utilisateurs qui peuvent l'utiliser selon ses fonctionnalités ici encore je peux voir les commentaires d'autres informations euh, l'email du développeur quelques informations il concerne le type de la version Android minimale concernée par cette application. Et finalement, donc on passe, une fois, une fois vérifié toutes les informations nécessaires, je peux lancer l'installation. Je clique sur Installer. Cette installation me demande, la, me demande mon autorisation. Je vais donner mon mot de passe. Oui. Et après un moment, une boîte de dialogue y apparaît en me faisant euh, afficher euh, ici un choix dans la liste des appareils que je possède. Dans ce cas, c'est une tablette Samsung GT-N8010 et que cet appareil il est compatible avec l'application. Si vous avez un autre appareil, donc vous pouvez cliquer ici pour voir tous les appareils que, qui sont soit compatibles ou non compatibles. En, fait, en changeant le type d'appareil, il va vous indiquer que euh, vous allez avoir des problèmes ou non l'installant là vous ne pouvez pas installer donc euh, ça ne marche pas donc il faut choisir une autre application qui est compatible avec l'appareil à choisir je passe à, au bouton installer sinon j'annule donc euh, pour cet instant pour ce cas là je demande à installer je lance l'installation après un moment vous avez une deuxième boîte de dialogue qui va apparaître que la, cette application va bientôt être installée sur votre appareil donc euh, votre appareil android a reçu une notification qui va lui indiquer qu'une application est en attente d'installation. Donc, si vous vérifiez votre appareil choisi, dans mon cas, c'est ma tablette Android, une table 10, euh, N8010, je peux voir que l'installation est en cours d'être exécutée. Finalement, je tape sur OK, et euh, je peux remarquer, que le bouton qui euh, dans lequel jadis il y avait installé ER donc euh, des chances pour installer cette application sur mon appareil maintenant il m'a dit que l'application est déjà installée sur euh, mon périphérique Android donc euh, ceci mis fin à, à l'explication demandée dans cette session vidéo pour, ce, pour cela, Ou, euh, je souhaite une bonne chance et merci.